Youtube! Je viens de rentrer une game incroyable. Euh, ça me fait trop plaisir de l'avoir rentrée parce que le défi était insane. Pense à liker, commenter et partager cette vidéo. Bisous. Ce midi, ça va être génial parce que qu'il y a une purée de je sais plus quoi. Purée de carottes? Ah ouais, carottes? Ah ouais, il y a de la carotte. Et chat, pour les curieux, il va nous faire des cordons bleus maison. Toujours grave kiffer les cordons bleus. Et maison, ça doit être un délire. N'hésitez hein. pas à lui donner de la force à ce pangolin. Je suis pas bien là, chat. Il me manquait 20 balles les gars, je suis dégoûté. Ah, il avait la... il a trouvé la super arme, c'est pour ça. Ça fait chier parce que j'étais à... j'étais à 100 balles. Je vous préviens chat. Ce que je vais faire, il y a plus de chances que je trouve la mort qu'autre chose. Je tourne comme une tortue pour montrer mon dos quand on me tire dessus. Ouais, c'est. Un... Il avait 30 balles dans son arme. Voilà. <rire> euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre comme classe Oui, je sais ce que j'ai dit. Une oh Insanity clip. C'est incroyable. Non mais... What non, mais, non mais... Frère non, mais Frère J'étais en acheter des 5 en une demi-seconde, là incroyable. Regarde, un petit café et un grand jus d'orange et un petit jus d'orange pour un grand tome. C'est gentil, ça. Pour faire preuve d'amitié, juste ton pote. Vas-y, juste ton pote. Merci, euh, monsieur Blanc. C'est trop. Genre je veux bien être une légende de ce jeu mais... Genre... Ouh C'est incroyable. Genre, je suis trop fier de ce que j'arrive à mettre. <rire> C'est vraiment des trucs de ouf. J'espère que ça vous régale, les ultras. Alors là, si... Euh... Vous vous rendez compte que là, que j'active du boost pour avoir les 30% de vitesse en plus, pour que même accroupi, avec des cancel slide boucliers, je tabasse les gens Non, mais c'est trop. Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite pour le jeu, les gars. Regardez, hein. Regardez la POV. Il va y avoir marqué que je suis derrière lui alors que c'est faux. Regarde. <rire> incroyable cette partie. Elle est incroyable. Oh, pas possible. Le c'est a été à Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Le sera Nouvelle zone de sécurité. Elle est pour toi Youtube Elle est pour toi J'ai réussi à la faire cette putain de partie J'ai réussi